Bonjour les amis, si vous cherchez une école de trading et eh bien malheureusement ça n'existe pas. Le mieux est bien sûr de suivre des formations en ligne sur internet comme celle que je propose et si vous êtes débutant eh bien vous avez ici en haut un lien vers une initiation au trading et ensuite sur mes formations donc, qui vous amèneront à avoir rapidement de bons résultats. Mais si vous démarrez donc euh, ne vous inquiétez surtout pas au niveau euh, du temps que euh, cela vous prendra, vous apprendrez très rapidement et vous pouvez très bien ne consacrer que deux heures par jour au début pour apprendre à trader et ça vous fera un revenu complémentaire sans aucun problème. Euh, ne songez pas directement à gagner euh, un salaire avec vos revenus euh, sur euh, donc vos revenus de, de bourse, du trading, donc allez-y petit à petit. Peut-être que d'ici un an vous arriverez à gagner l'équivalent d'un salaire, mais n'essayez pas de brûler les étapes, il faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir et c'est la même chose en trading, donc commencez par un petit compte euh, démonstration équivalent à ce que vous aurez en compte réel, par exemple si vous envisagez de trader avec 2000 euros, eh bien, en réel, vous ouvrez un compte démo en 2000 euros et vous tradez donc avec un petit levier. Donc vous pouvez commencer sur le DAX avec 10 centimes le point. Donc vous ne risquez pas de perdre beaucoup et puis petit à petit, vous pourrez augmenter la taille de vos trades. Si vous avez des bons résultats rapidement en démo, ce que vous devriez avoir si vous suivez ma formation. Donc vous pouvez passer rapidement sur un compte réel donc de la même valeur et vous gagnerez peut-être au début 5-10 euros par jour et puis ça augmentera 50 euros, 100 euros peut-être et ça vous fera un beau revenu complémentaire et vous verrez donc comment fonctionne le trading, comment vous pouvez sécuriser vos positions, surtout vous verrez qu'avec ma méthode de trading, c'est focalisé sur le fait d'avoir très peu de pertes et de maximiser ses gains. Donc, c'est le secret pour arriver à avoir de, de bons résultats en trading. Et euh, vous verrez que c'est une bonne école de trading euh, d'apprendre de cette manière-là. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pourrez m'envoyer euh, des emails. mais euh, ça ne s'apprend pas à l'université. Le trading, ça s'apprend sur le terrain, en, euh, en testant, bien sûr, avec le conseil de, de bons traders. C'est la meilleure manière de faire et d'arriver à des bons résultats. Prenez ça non pas comme un job au départ mais comme un plaisir, si vous prenez vraiment euh, votre pied en, en tradant de cette manière-là et eh bien peut-être qu'un jour vous deviendrez un très bon trader euh, comme certains qui gagnent 10 000, 20 000, 50 000 euros par jour, c'est tout à fait envisageable, il n'y a pas de limite à partir du moment où vous avez un grand capital et le capital ça s'obtient à partir en général à partir d'autres personnes qui vous confient euh, de l'argent et avec qui vous partagez bien sûr vos gains. Donc euh, si vous êtes intéressé par le trading, si vous cherchez une bonne école de trading, ben, je pense que euh, mon expérience vous sera utile. Ça fait euh, plus de 10 ans que j'étudie le trading, que j'apprends le trading et que j'enseigne le trading depuis 5 ans. Et si vous regardez les témoignages de mes étudiants, ben, je pense que ça devrait vous convaincre que vous êtes euh, au bon endroit pour euh, démarrer dans cette activité-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis ici dans le nord de Tenerife où je vis, donc euh, Tenerife où je vis depuis 25 ans. Et vous euh, voyez, il fait magnifique ici, 22 degrés un euh, 24 janvier, c'est quand même pas mal. Euh, donc, euh, euh, pour faire du trading, c'est un endroit bien sûr fantastique et pour faire n'importe quelle activité sur Internet. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu vers le haut partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par le trading, si vous êtes intéressé par Tenerife, si vous êtes intéressé par l'immobilier à Tenerife, eh bien tout ça, vous trouverez euh, sur ma chaîne YouTube. Vous avez également euh, un lien ici en dessous sur euh, mes autres chaînes YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.